Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler ensemble pour faire ce cardigan. Il peut être fait soit pour femme, celui-là je l'ai fait pour moi en taille 42 et celui-là il est fait en taille 44-46 et il est destiné à un homme. On va travailler ensemble, suivez-moi, on va le faire au point de gris, il est très facile, je vous, montrerai, je vous montrerai tout au long de la vidéo, mes pages écrites avec les, pour chaque taille, combien il faut faire. Voilà, celui-là, j'ai utilisé un fil acrylique pour le faire. C'est un fil acrylique, j'ai utilisé un crochet numéro 5. Et il m'a fallu 500 grammes, ça, ça veut dire 10 pelotes de 50 grammes comme celle-là. J'ai utilisé 500 grammes, mais celle-là, c'est la onzième. J'ai pris quelques fils pour faire pour, pour finir la bordure, une bordure, un côté d'une bordure. Voilà, donc euh, on va utiliser ce, le fil. Pour celui-là, j'ai utilisé un autre fil, c'est du coton. J'ai utilisé les deux fils, les deux fils pour faire celui-là. Ce qui fait qu'il est en coton, donc ce qui fait qu il est très lourd. Donc il nous faut le fil de 1 mètre ruban. Des ciseaux, le crochet numéro 5 comme on a dit, et puis il vous faudra avoir des marqueurs, on en aura besoin, des marqueurs, et puis une aiguille pour coudre. Avoir... Pour faire ce travail ensemble, il faut d'abord faire un échantillon, l'échantillon au point de riz, je vous ai laissé, je, je laisserai dans la boîte de description le lien de, de, de la vidéo du point de riz, et je laisserai en, en haut de la vidéo aussi. Donc, pour l'échantillon, avec le crochet numéro 5, vous devez faire 13 mailles et 11 rangs. Et ça vous donne un carré de 10 cm. On commence tout de suite. Donc on va commencer la bordure du dos. Je prends mon crochet et je vais faire. Et mon crochet numéro 5 et mon fil. Je vais faire un nœud. Je commence par faire le nœud. J'introduis mon crochet. Et je vais faire 10 mailles chaînettes. Donc, je vais faire 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Voilà, j'ai 10 mailles chaînettes. Je vais sauter la première et dans la deuxième, je m'introduis, je fais une maille serrée. Je m'introduire dans la deuxième et faire une maille serrée. Voilà, première maille serrée. J'introduis le crochet dans la deuxième. Je fais, je tire le fil et je fais une deuxième maille serrée. Je continue, je vais faire neuf mailles serrées. On avait dit ma chaînette. La première, on n'a pas travaillé. Donc, on aura neuf mailles serrées. Continue comme ça jusqu'à la fin. De ce rond. Voilà. Voilà, je termine. J'ai mes neuf mailles serrées. Je vais faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et bien, j'ai regardé. Comment ça se présente devant moi et la, et la chaînette elle est ici donc moi je vais travailler la première maille et le brin en bas, ce brin là. Vous voyez, il y a ce brin là et celui là. Moi je m'introduis dans le brin qui est en bas et je vais faire une maille serrée. Donc je continue, je vais faire une maille serrée dans chaque maille, mais dans le sur En utilisant, en introduisant dans le bras arrière. D'accord. Bon, il nous reste ce, comme ça. Vous allez obtenir un schéma comme ça. Donc c'est pour faire la bordure du dos. Voilà, j'ai terminé. Vous faites attention. Vous faites attention au début et à la fin, les, ma les, les mailles. Et vous comptez 2, 4, 6, 8, 9. que Vous avez toujours 9. Si vous, si vous avez peur de vous tromper ou d'oublier une maille, mettez des marqueurs au début et à la fin. Okay. Donc là, à la fin, je vais faire une maille en l'air. Je tourne mon travail et je vais refaire la même chose. Pas devant, je ne travaille pas devant, je travaille derrière. Et là, dans la... Dans la, la j'ai deux brins, j'ai deux fils là, deux brins, avec deux brins. Donc, je travaille sur le brin. J'ai, regardez, j'ai cet épilard, ou cette chaînette. Donc, elle, elle, elle a deux brins. Moi, je travaille dans le brin qui est en bas. Ok, donc je commence par la première maille. J'ai fait une maille en l'air et je m'introduis ici dans ce brin et je fais une maille serrée. Je continue. Sur toutes les mailles, je vais faire une maille serré. Je vais continuer jusqu'à atteindre le, euh, la longueur de ma taille. Donc selon la taille de la femme, on, on, on, pour la taille XSS ou 28-34, donc la, la bordure on va faire 47 cm. Pour la taille 36-38, vous faites 51,5 ou 52 40, 42, 57, c'est la taille que je vais faire moi, que je vais faire avec vous. Donc, et pour la taille 44, 46, c'est 62. 48, 54, c'est 70. Et 56, 62, c'est 80 cm. Donc, vous faites votre bordure, comme je, on a dit, donc la bordure, c'est celle-là, c'est ce qu'on est en train de travailler. Je vais faire une maille en l'air, et je vais travailler, je vais commencer mon travail sur le bras arrière pour faire des mailles serrées. Jusqu'à atteindre la longueur de la bordure selon ma taille. Et vous continuez jusqu'à la longueur souhaitée et on se retrouve. Voilà ma bordure, elle est terminée maintenant pour moi. Je fais 56, 56,5 ou 57 cm. Pour ma taille, je dois prélever 73 mailles. Donc pour la taille 28-34 vous prélevez 65, 61 mailles. Pour 36, 38, 67. Pour ma taille 40, 42. 60, je dois prélever 73. Et 46, 81 mailles. 48, 54, 91. Et 56, 62, sont 103 mailles. Voilà. Je commence d'abord par faire une maille en l'air. Et je m'introduis dans la première. Je fais une maille serrée. Et dans cette là je fais je prélève une deuxième maille et je vais faire une maille serrée donc j'ai déjà deux et là vous voyez cette partie et cette partie donc là je prélève une maille je fais une maille serrée et ici une maille serrée donc c'est un rond de mailles serrées et vous prélevez le nombre de mailles selon votre taille pour ma taille, comme on a dit, 40-42, on va prélever 73. Jusque-là, j'ai prélevé 64 mailles. Une, deux, quatre mailles jusqu'ici. Donc ici, dans la partie basse, je prélève une maille et je fais une maille serrée. Donc je m'introduis, j'introduis mon crochet et je prends une maille. Et dans la partie haute là, je prends une maille. Et dans la partie basse, je prends une maille des petites astuces pour avoir une bonne répartition des mailles et c'est tout donc voilà vous faites comme ça tout le long tout ce rond là voilà j'ai terminé j'ai prélevé le nombre de mailles qu'il qu fallait pour ma taille donc c'était 73 mailles donc j'ai prélevé mes 73 mailles maintenant qu'est ce que je vais faire je vais faire euh, une maille en l'air Je vais faire une maille en l'air, je tourne mon travail et on va commencer à travailler. Donc j'ai fait une maille en l'air. Dans la première maille, je m'introduis et je fais une maille, une maille serrée. Ensuite, dans la maille suivante, je vais faire une bride. On va faire le point de riz. Je vais faire une petite vidéo sur ce point, donc si vous voulez aller voir le point avant de venir travailler, sinon vous suivez, c'est tout. Donc, une maille serrée dans la première, une bride dans la deuxième, une maille serrée dans la suivante, une bride après. Donc, tout ce rond, ça va être successivement, une maille serrée, une bride, une maille serrée. Donc voilà, je continue comme ça, après la bride, je vais faire une maille serrée ici. Comme je l'ai dit, dit tout à l'heure, ne perdez pas vos premières mailles. Si vous avez peur de perdre, mettez les marqueurs. Comme ça, vous n'oubliez aucune maille et vous aurez une bordure bien définie. Voilà, donc je continue, là j'ai fait une maille serrée. Je continue dans la suivante, ce sera une bride. Continuez ce rang comme ça, et on se, trouve, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé mon, mon premier rang. Donc, j'ai terminé par une maille serrée à la fin. Pour commencer le deuxième rang, je vais faire trois mailles en l'air, que je vais considérer comme une bride. Donc, pour moi, la première maille, je l'ai travaillée. Je vais passer à la deuxième, et je vais faire, j'ai déjà, j'avais une bride là, j'avais une bride et je vais faire une maille serrée. Sur la maille serrée que j'ai là, je vais faire une bride. Sur la bride, j'ai une bride ici. Donc, je vais faire une maille serrée dessus. Je vais faire, euh, je vous ai dit que j'allais faire une petite vidéo sur le point de riz, mais avec une, une laine, un fil euh, clair. Comme ça, il, il sera plus facile de voir. Avec cette couleur, ce n'est pas facile. Donc là, j'ai une maille serrée, je vais faire une bride. Sur la bride que j'ai là, je fais une maille serrée. Donc, qu'est-ce qu'on fait Sur... Sur ce, ce deuxième rang, si je vois que j'ai fait le rang précédent, une bride, dessus je fais une maille serrée. Si j'ai fait, euh, si fait une maille serrée, je fais une bride. Donc euh, j'inverse, sur la bride je fais une maille serrée, sur la maille serrée je fais une bride. C'est un point très facile, seulement il faut savoir ce qu'on va faire, c'est tout. Donc là j'ai une bride, je vais faire dessus une maille serrée. Et on continue comme ça à faire des brides sur les mailles serrées. les mailles serrées, le, le troisième rond, on inverse encore une fois et le quatrième rond, la même chose, et ainsi de suite. Donc, voilà, j'ai une bride là, je vais faire une maille serrée dessus. Sur la maille serrée, regardez, j'ai une petite maille serrée là, là, je vais faire une bride. Et sur une bride là, regardez, voilà la bride, elle est là. Sur la bride, je vais faire une maille serrée. Et sur la maille serrée, une bride, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rond. Le troisième rond, ça va être exactement la même chose. C'est un seul rond à répéter. Hein? Bon, c'est deux ronds à répéter plutôt. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rond et on se retrouve. Voilà fini le deuxième rang, pour passer au troisième rang, comme j'ai terminé avec une bride, j'ai fini mon rang avec une bride, donc je commence par faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire, ici j'avais une bride, donc dans la première maille je vais faire une maille serrée. Dans la deuxième maille, qui est une maille serrée, je vais faire dessus une bride. Sur la bride là, j'ai une bride. Je vais faire dessus une maille serrée. Et je continue tout le rond comme ça. Chaque fois que je vois une maille serrée, je fais dessus une bride. Si je vois une bride, je fais dessus une maille serrée. Jusqu'à la fin du rond. Je continue comme ça. Donc, quand je termine mon rond avec une bride, je commence par une maille en l'air. Je fais une maille serrée dans la première maille. Mais si je termine le rang, comme on a vu dans le premier rang, si je termine le rang avec une maille serrée, je commence le, le rang suivant avec trois mailles en l'air, que, que je considère comme une bride. Et donc, je ne travaille pas la première maille. Je passe directement à la, maille, à la deuxième maille où je fais une, euh, une, maille, en une, euh, pardon, une maille serrée. Voilà, donc c'est ça, euh, si vous ne comprenez pas, le, si vous vous trompez ou vous avez peur de vous tromper dans, en faisant ce point de riz, allez voir la, la, la petite vidéo sur le point de riz, exercez-vous et revenez faire votre, le travail du dos. Donc le dos, on va travailler comme ça toutes ces mailles, on va travailler nos mailles jusqu'à atteindre la, la hauteur sous les, les aisselles pour faire... Euh, les, les diminutions pour les émanchures ou les, euh, pour euh, sous, les, sous les épaules, <rire> j'appelle ça les émanchures. Donc voilà, on va continuer pour les tailles. Donc on va continuer comme ça en travaillant le point de riz pour chaque taille. Voilà ce que ça va euh, ce, que, ce que vous allez faire. Donc pour la taille 28-34 ou XS, S, vous allez travailler 40 cm et demi. Voilà. On va travailler 40 cm et demi de hauteur. Donc vous travaillez 47 cm de point de riz et on se retrouve. Pour la taille 36-38, qui est la taille M, travaillez également 45, 40 cm et demi. Pour ma part, moi je suis en train de faire 40-42. Donc c'est la taille L. Je travaillerai également 40 cm et demi. Et on se retrouvera pour taille 44, 46, qui est XL, donc vous travaillez 42. Pour, euh, pour toutes les, les autres tailles, c'est 42 cm. Vous faites 42 cm. Ça, c'est pour les femmes. Pour celles qui travaillent ce gilet ou ce, ce, ce pull, ce gilet plutôt. Pour hommes vous allez travailler. Donc, pour la, taille, euh, pour la petite taille, vous faites 43 cm. Voilà, pour taille S, M et L... Vous faites 43 cm pour XL. Pour les autres tailles, c'est 44 et demi, 44 ,5 cm et demi, et on se retrouve. Une fois arrivé, voilà, mon dos, le dos, le travail de, du dos est terminé pour moi. Avant les, les diminutions des manches comme on avait dit. Donc, pour la taille L, on avait dit qu'il fallait 40 cm et demi de hauteur avant de commencer les diminutions pour les, sous les aisselles. Voilà, donc, on va commencer à travailler maintenant, à diminuer pour chou et sel ou émanchure. Donc, voilà, j'ai fait un tableau pour les diminutions. Pour la taille XSS ou bien 28-34, donc, on va diminuer 6 mailles de chaque côté. De chaque côté, on va diminuer 6 mailles. Pour la taille M, on va diminuer 8 mailles de chaque côté. Pour la taille L que je suis en train de faire, on va diminuer 10 mailles. On va laisser 10 mailles de chaque côté. On va diminuer 10 mailles ici. Voilà mon dos. Le dos, il est comme ça. Donc, je, je diminue 10 mailles de ce côté et 10 mailles de l'autre côté. Donc, je, je vais commencer à travailler ici après 10 mailles. Et je, tra je travaille toute la ligne et j'arrête avant 10 mailles. Donc on va diminuer pour la taille L, 10 mailles. Pour la taille 44, 46, XL, on va diminuer 12, on va laisser 12 mailles de chaque côté. Hein, quand je dis 12, c'est 12 de chaque côté. 48, 54, c'est 14 de chaque côté. Et pour la taille 56, 62, on va laisser 18 mailles de chaque côté. Donc et on va travailler après. Voilà, on va travailler jusqu'à avoir pour la taille. XSS 22 cm et demi pour la taille M 23 cm pour la taille L 23 cm ça va dire la hauteur des émanchures avant d'arriver aux diminutions d'épaule. donc 20, euh, pour la taille 48 54 on va laisser on va travailler 24 cm et demi et pour la taille 48 54 on va travailler 25 et demi et pour la taille 56-62, vous devez travailler pendant 27 cm et demi de hauteur, des manchures. Voilà, donc, on va commencer par faire nos diminutions. Donc, voilà, j'ai le fil ici au bout de mon travail. Je vais faire, je vais aller, au lieu de couper le fil et commencer après 10 mailles, je vais faire des mailles coulées. Donc, voilà une maille, la deuxième maille. La troisième, pour moi, donc pour euh, ma taille, je vais laisser 10 mailles. Donc là, je suis arrivée à 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, 6, 7e, la 8e, 9 10 donc là je vais plus travailler ces mailles là je vais continuer sur ces mailles et, et en, ensuite quand j'arrive ici je vais je dois laisser 10 mailles encore donc là 2 4 6 8 9 donc je travaille encore une je fais encore une je vais faire une comme ça en maille coulée et je continue à travailler mon point. J'arrive ici, j'ai une maille j'ai une maille serrée, donc je, fais, je vais commencer par trois mailles en l'air. Et la maille suivante, j'ai une bride, donc je vais faire une maille serrée. Et je continue mon point comme avant. Je vais continuer comme ça. Je, je vais travailler mon, mon, le, le, le schéma, le, le point de riz. Je vais travailler et quand j'arrive à la fin ici, avant de m'arrêter, on se retrouve. J'ai travaillé sur les mailles, j'ai laissé 10 mailles pour la taille L. J'ai laissé 10 mailles, je ne travaille pas et j'ai mis un marqueur à la fin. Donc moi, entre le premier marqueur là, j'ai laissé les dix mailles. là, j'ai travaillé en maille coulée jusqu'à sur les 10 mailles et j'ai commencé à travailler. J'ai fait 3 brides donc trois mailles en l'air. Donc sur la troisième maille, j'ai mis un marqueur. Un marqueur. Donc à la fin de, de mon travail, j'ai fait j'ai mis un autre marqueur entre ces deux marqueurs pour ma taille. Pour la taille, L, j'ai exactement 53 mailles pour chaque taille. Combien de mailles il faut diminuer de chaque côté donc là c'est 6 pour la taille 1 c'est xs pour la taille m c'est 8 mailles donc j'ai mis deux fois ça veut dire il faut diminuer de chaque côté donc 6 mailles de chaque côté pour la taille m 8 mailles de chaque côté pour la taille l moi j'ai diminué 10 mailles donc 10 mailles comme on avait 73 mailles au départ pour la taille l et j'ai diminué 10 de chaque côté donc j'ai diminué 20 de chaque côté il me reste combien je vais travailler sur 53 mailles donc pour les mailles le nombre les, euh, les mailles que je vais je dois travailler que je dois avoir entre les deux marqueurs pour chaque taille il c'est marqué ici donc pour la taille pour la petite taille c'est 49 pour la taille m c'est 51 pour la taille l' 53 mailles pour la taille xl vous devez avoir 57 mailles entre les deux marqueurs et pour la taille 2, 3, XL, vous devez avoir 63 mailles. Et pour la taille, euh, la grande taille, il faut avoir 67 mailles. Voilà, vous avez le tableau là, screenez le et gardez-vous les mesures chez vous. Donc, on va travailler maintenant, on ne regarde pas ici, on va travailler ici. On va, donc, entre les deux marqueurs, pour chaque taille, combien de centimètres il faut travailler Regardez, okay. j'ai mis centimètres ici, donc combien de centimètres il faut travailler pour la taille que je suis en train de faire, donc entre les deux marqueurs, là, je dois travailler 23 cm. Ça, c'est la hauteur des, des, des, éma des émanchures avant de diminuer les, les, euh, faire les diminutions des poils. Donc, on va travailler au point de riz, entre les deux marqueurs, pour chaque taille, voilà combien de centimètres. Pour la petite taille, 22,5, pour la taille M, 23, pour la taille L, 23 cm. Pour la taille xl 24,5 et pour la taille 3xl 22 25,5 et pour la grande taille 27,5 voilà donc on fait ce travail là et on se retrouve pour la suite du travail donc qu'est ce que je vais faire j'ai fini mon travail là moi j'ai moi j'ai 53 cm pardon j'ai 53 mailles donc, et j'ai terminé mon rond avec une maille serrée. Le, le rang suivant, je commence par faire trois mailles en l'air et je continue mon point de riz. Trois mailles en l'air que, euh, que je considère comme euh, double bride, comme une bride. Qu'est-ce que je veux là Donc, trois mailles en l'air que je considère comme une bride. Donc, je ne travaille pas cette maille, je passe sur la suivante et je vais faire une maille. Comme j'ai une bride là, je vais faire une maille serrée. Sur la maille serrée, je vais faire une bride. Donc, vous continuez à travailler entre les marqueurs. Vous continuez à travailler le, le, le nombre de centimètres dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour ma part, je vais travailler pendant 23 cm. Et là, j'ai une bride, donc je fais une maille serrée dessus. Quand on a une maille serrée on fait une bride et ainsi de suite vous travaillez ces, ces les émanchures vous continuez et on se retrouve voilà euh, moi j'ai travaillé pour la taille L, j'ai travaillé les 23 cm pour l'ouverture des émanchures donc là on va mettre la manche elle va, elle va être ici donc les deux côtés c'est la même chose pour moi, c'était 23 cm. Donc, euh, j'ai travaillé les 23 cm. Maintenant, on va travailler, euh, faire les diminutions pour l'épaule. De chaque côté. Pour le dos, on fait les deux côtés en même temps. Donc, pour la taille, pour la petite taille XS, il faut laisser 6 mailles de chaque côté. Pour la taille 36-38 ou la taille M6 également. Pour la taille L8, pour la taille XL 8 2-3 XL 10 10 mailles, il faut laisser 10 mailles de chaque côté et la même chose pour la 4-5 XL voilà pour la taille L moi je vais laisser de ce côté 8 mailles il faut laisser 8 mailles Donc, faut, je commence par faire euh, qu'est-ce que je fais pour laisser 8 mailles je vais faire des mailles pour euh, pas couper le fil et aller m'accrocher ici je préfère faire des, des mailles coulées donc voilà, dans la première, je fais une maille coulée, dans la deuxième également, la troisième, la quatrième, la cinquième, six, sept, huit. Je laisse toutes ces mailles et je commence mon travail ici, au niveau de la neuvième maille. Comme j'ai une bride ici, je vais faire une maille serrée et m'introduire et faire ma maille serrée. Voilà, je mets un petit marqueur comme ça, je ne risque pas de l'oublier. Et je continue mon travail vers la fin où je dois laisser encore 8 mailles. Je compte 8 et je ne les travaille pas. Donc, je continue au point de riz. Donc, j'ai fait ici une maille serrée. dans la Sur la maille serrée que j'ai là, je vais faire une bride. Ensuite, une maille serrée. Ensuite, une bride. Et ainsi, jusqu'à la fin du rond. Mais, je ne vais pas travailler 8 mailles. Je vais compter une, deux, trois, ainsi, jusqu'à avoir 8 mailles. Donc, je vais, je vais compter tout de suite. Donc, voilà, j'ai une, une maille ici. C'est les 3 mailles en l'air, c'est une maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je, je dois commencer, à, je dois arrêter mon travail ici, au niveau de la 9 maille. Je mets un, un marqueur, comme ça je travaille d'ici jusque jusque de ce marqueur là à ce marqueur là je fais je vais faire une ligne et on se retrouve J'ai enlevé le marqueur là le marqueur et donc je ne vais pas travailler ces huit dernières mailles. Donc pour le deuxième rang pour le rang suivant je dois diminuer six mailles de chaque côté. Donc 6 mailles. Donc pour le, le, le, le rang 1 on a diminué ces mailles là pour le deuxième rang, je vais diminuer ces mailles là, donc 7 pour la, la X, la, la, les deux premières tailles, pour la taille L 6 mailles, pour la taille XL 7 mailles, pour les deux autres tailles c'est 8 mailles. Donc il faut laisser 8 mailles de chaque côté. Donc pour ma part, donc pour moi pour laisser 6 mailles de ce côté là, je vais encore travailler en mailles coulées. Donc je m'introduis dans la première maille, je fais une maille coulée, une deuxième, je fais une maille coulée, dans la troisième également, quatrième, cinq, cinquième maille coulée et la sixième. Je vais me déplacer dans la septième et je vais faire trois mailles en l'air, c'est la première bride. Donc je considère que c'est la première bride et dans la maille suivante, je vais faire une maille coulée, je vais continuer le point de riz normal jusqu'ici, mais je ne travaille pas, mais je ne travaille pas jusqu'au marqueur là où j'avais commencé l'autre rond. Donc je dois sauter, je dois laisser 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc mon prochain travail doit se terminer donc mon rang se termine ici j'enlève ce marqueur j'en ai pas besoin parce que je vais pas travailler je vais travailler maintenant de ce point là de ces trois mailles en l'air que j'avais fait de ces trois mailles -là, en l'air jusque marqueur là voilà j'arrive à la dernière maille où j'ai mis mon marqueur donc pour l'épaule j'ai laissé oui pour l'épaule et pour la taille L, j'ai laissé 8 mailles, et là 6 mailles, et donc j'arrive à la dernière maille, j'enlève le marqueur, et je vais la travailler, c'est une maille serrée, donc je vais faire une bride. Et là, je fais comme ça, et je vais couper le fil. Ça y est, et j'arrête le dos, pour le dos c'est terminé maintenant. Voilà. Donc, voilà ce que vous allez obtenir. C'est le dos. Et les, les diminutions pour les l'épaule, les au niveau de l'épaule, c'est comme ça. Au niveau des émanchures, c'est comme ça. Et puis voilà, pour la taille L, voilà ce que ça donne. On va faire, euh, puisqu'on va faire un, un, un gilet et il est ouvert, donc euh, on a deux panneaux un, de un panneau de droite et un panneau de gauche donc euh, on va faire je vais faire une partie avec vous, vous ferez l'autre la, la partie, partie mais en sens inverse. ça veut dire si je diminue pour les émotions comme ça, un côté je vais diminuer de, de ce côté là et pour l'autre côté je diminue de l'autre côté. Donc pour commencer le, de, le demi devant, on va faire on va commencer à parfaire d'abord la bordure c'est comme, comme pour le, le dos on va faire euh, une, une petite bordure de 10 mailles je commence par faire un nœud et ensuite 10 mailles chaînettes et je vais travailler la bordure en mailles serrées sur le bras arrière comme pour le dos et voilà pendant pour la bordure du devant voilà combien je, je dois faire de centimètres donc, pour euh, taille 28-34, ça veut dire XS et S, c'est 23 cm. Pour euh, la taille 36-38, 25 cm et demi. Pour euh, 40-42, donc moi, je vais faire 28 cm. Pour taille 40, 40 44-46, c'est 30 et demi. Et 48-54, 34 et demi. 56-62, c'est 39 cm. Donc On va travailler la bordure. J'ai fait la 2, 4, 6, 8. Il me reste 2 à faire. 2 mailles encore à faire. J'ai 10 mailles. Je laisse la première. Je passe dans la deuxième. Dans la deuxième maille. Et je, je m'introduis. Je vais faire un rang de mailles serrées. Pour passer au deuxième rang, je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Et comme tout à l'heure, comme on a fait pour le dos, je travaille sur le brin arrière. Et je vais faire des mailles serrées. Pour chaque taille, voilà le nombre de centimètres que vous allez travailler. Donc pour la petite taille, c'est 23. Et jusqu'à la fin, pour la grande, c'est 39. Regardez, ça c'est les tailles, la, la longueur que vous devez faire. J'ai écrit bordure en centimètres. J'ai terminé ma bordure. Maintenant, je dois prélever un nombre de mailles. Pour les, Voilà, le nombre de mailles à prélever, mailles à prélever par, par taille. Donc pour la petite taille, je pousse comme ça, comme ça vous pouvez tout avoir. Pour la taille XSS 28-34, donc 31 mailles pour la première taille, 36-38-33 mailles, 40-42, moi je dois prélever 37 mailles sur cette bordure, comme on avait fait pour le dos. Donc euh, 44-46 c'est 41 mailles, je lis avec vous en cas où ce n'est pas visible. Donc... Euh, et 48, 54, 45 mailles, pour la taille 56, 62, c'est prélever 51 mailles, voilà, donc je commence par prélever mes mailles, comme tout à l'heure exactement la même chose, je fais une maille en l'air et je fais des mailles serrées, je prélève, j'introduis le crochet, je tire le fil et je fais une maille serrée sur chaque mailles, j'essaie, mais je compte le nombre de mailles. Il faut bien répartir nos mailles. Voilà. Vous continuez à prélever vos mailles jusqu'à avoir le nombre nécessaire pour votre taille. Voilà, j'ai terminé. J'ai terminé mes 37 mailles. J'ai fait 37 mailles serrées. Et le rang suivant, je vais faire une maille en l'air. On va commencer le point de riz. Donc, j'ai fait une maille en l'air et dans la première maille, je m'introduis, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, je vais faire une bride. La suivante, une maille serrée. Puis, une bride. Pardon. Là, j'ai fait une maille serrée, la suivante, c'est une bride. Donc, on va continuer à travailler au point de riz, notre demi-devant. Comme on avait fait pour le dos, vous faites la même chose pour le de, demi-devant, jusqu'à atteindre comme pour le dos, exactement comme pour le dos. Donc, pour, vous, si vous travaillez pour une fin, voilà, pour la petite, pour les, je laisse comme ça, comme ça vous pouvez voir. Donc ça c'est les tailles, donc les tailles. Et ici, pour les fins, il faut travailler 40 cm pour petite taille, jusqu'à 42 pour la taille la plus grande. Et puis pour les hommes, si vous travaillez pour un homme, voilà, pour, comme pour le dos, c'est 43 pour euh, la plupart les, les premières tailles, jusqu'à 40-42 pour ma part, je vais travailler 43 cm de haut, et pour les autres tailles c'est 44 et demi. Donc on va travailler notre demi devant en point de riz jusqu'à atteindre ces hauteurs-là, hauteurs-là. Après on va faire les diminutions sous SL. Euh, donc on a fait déjà la bordure, puis on a continué, on a prélevé le nombre de mailles qu'il fallait, il fallait continuer à travailler. Pour, ma taille, pour la taille Elle c'était 40 cm et demi, Donc, mais je prends quand même le dos, mon, le, le, le dos de, que j'ai déjà fait, et je mesure, il faut que ce soit la même hauteur, il faut qu'il soit à la même hauteur avant que je commence à faire la diminution des émanchures Donc... Là, pour, pour le devant, le demi-devant, je prends celui de droite, c'est un demi-devant, donc je choisis, par exemple, à commencer par cette partie, donc je vais faire mes diminutions de ce côté-là. Si je, si, je, si je veux commencer par le côté gauche, donc je fais comme ça, ou bien comme ça, c'est comme vous voulez, donc et je commence, dans ce cas, les diminutions, les diminutions seront faites de, de, de ce côté-là, donc... Euh, vous posez vos, le, le pont, comme ça. Et on va voir combien... Il faut diminuer la même chose que ce qu'on a fait ici pour le dos. Il faut diminuer le même nombre. Voilà, j'ai marqué ici les diminutions à faire. Donc, je vais vous laisser pour que vous puissiez screener. Donc, pour la taille S, S, on a fait la bordure... Et donc, le nombre, on, a, on a prélevé le, le nombre de mailles à prélever et les hauteurs à travailler avant de faire les diminutions euh, pour les émanchures. Donc, voilà pour les femmes et cette colonne pour les hommes. Maintenant, on va continuer le travail. Que ce soit devant, gauche ou droit, ça c'est à vous de voir ce que vous, euh, par quoi vous voulez commencer. Donc, pour les diminutions des émanchures, voilà, comme les diminutions qu'on avait fait pour le dos, la même chose, et on va continuer à travailler en maille euh, en, en, en point de riz jusqu'à avant, jusqu'à ce qu'il ne reste que oui rangs. oui rangs ici au niveau du dos, faut compter nombre de rangs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et, et donc, je commence les diminutions, moi, je commence les diminutions pour le coup ici. Quand j'arrive, je vais travailler, je vais, faire, je vais faire les diminutions, je vais faire les diminutions pour les émanchures et continuer. Donc, je travaille ces mailles-là en mailles maille coulées jusqu'ici. Et puis, ici, je continue à travailler au point de riz jusqu'ici, jusqu'ici. Et qu'est-ce que j'ai compté Ici, j'ai compté le nombre de rangs. Il faut que je laisse 8 rangs. 8 rangs. Et pourquoi, quand j'arrive à... Qu'il ne reste que 8 rangs, j'arrête de travailler. On, on se retrouve pour qu'on puisse faire les diminutions. Les diminutions pour le cou, au niveau du devant. On va maintenant faire les diminutions pour le, le cou. Voilà. Regardez. Donc... Quand j'arrive, oui, oui iront avant, avant de finir le dos. Donc je l'ai rond quand j'arrive à cette mesure. Donc je vais commencer. Maintenant j'ai la diminution des aimants sur de ce côté. Donc la diminution du cou va être de ce côté-là. Donc je vais commencer. Donc je vais commencer mes diminutions. Qu'est-ce que ça me dit pour les diminutions au niveau du cou, donc pour la taille xss S, je dois commencer par diminuer 6 mailles. Donc je vais travailler 6 mailles en mailles coulées, et 6 mailles pour la taille M, 7 mailles. Je vais diminuer 7 mailles pour la, la taille L, 8 mailles pour la taille XL, pour la taille XL. Donc vous pouvez screener cette partie-là si vous ne l'avez pas encore fait. Donc... Pour la taille, on a dit L, moins 7 mailles. Pas taille XL, moins 8 mailles. Pour la taille 2, 3 XL, moins 7 mailles. Et pour la taille 4, 5 XL, on va diminuer 9 mailles. D'accord Donc, on va commencer. Puisque moi, je travaille la taille M, donc, je vais diminuer 7 mailles. Voilà, mes, mes diminutions côté sur, donc, et sûr Donc, je le file de l'autre côté. Je Vais commencer donc, et c'est de ce côté là que je vais faire mes diminutions du de, de l'encolure. Si vous voulez, ou, du coup, on va vous l'appelle comme vous souhaitez. Donc, je vais travailler la première maille comme ça, et la deuxième comme ça, la troisième, quatrième, cinquième, six. Donc ce sont les 7 mailles que je vais laisser. Maintenant je me déplace sur la maille où je vais commencer à travailler. Donc j'ai 2, 4, 6, je suis sur la huitième. Donc 7 que je ne vais pas travailler. Et sur la huitième, je vais commencer à travailler. Comme j'ai une maille serrée en bas, ici j'ai une maille serrée. Donc je vais faire 3 mailles en l'air. Et je marque. Je marque ma troisième maille en l'air. ça c'est ma bride donc sur la maille suivante je vais travailler une maille serrée la suivante une bride je continue au point duré continue comme ça jusqu'à la fin du rond et puis vous, donc, fait, euh, après la diminution qu'on avait fait ici euh, euh, j'ai travaillé en point de riz et puis j'ai euh, refait le, le rond jusqu'à la fin donc je suis re, revenue au niveau du, du cou des diminutions au niveau du cou donc à ce niveau là je vais, je vais faire une maille en l'air je m'introduis dans la première maille je prends le fil j'ai deux boucles sur le crochet je vais sur la deuxième maille je m'introduis je tire le fil j'ai trois boucles sur le crochet. Je prends le fil et je laisse tomber les trois boucles. Là, maintenant, j'ai fait une diminution. Donc, j'ai diminué une maille. La maille suivante, c'est une maille serrée. Donc, je vais faire d'abord, je vais mettre un marqueur sur cette maille-là. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Ok. Et maintenant, je continue au point de riz. Je vais continuer à travailler ça. Je vais faire l'aller et le retour. Et au retour, je vous vous arrêtez au niveau des deux dernières mailles avant de travailler les deux dernières mailles. On se retrouve. Euh, regardez qu'est-ce qu'on a fait jusque-là. Donc, jusqu'à présent, on a fait cette diminution là Ces diminutions. Donc, pour la taille L, moi, j'ai diminué 7 mailles. Puis, on a fait une diminution ici. Une diminution où on a... La première diminution qu'on avait fait, après les 7 mailles, j'ai diminué ici. Donc, il nous reste à faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, au total, c'est 6 diminutions. Chaque diminution, on diminue une maille. Chaque, on a déjà fait une, là où j'ai mis le marqueur. Maintenant, je vous ai dit, on s'arrête avant la, la fin des deux mailles. Donc, ces deux mailles-là, on va encore faire une diminution. Donc, en revenant. Et à la fin du rang, on va faire une diminution. Comme on avait fait au début, on va faire à la fin. Donc, je m'introduis, je tire une boucle. Dans la deuxième maille, je m'introduis, je tire une boucle. J'ai trois boucles sur le crochet, je les travaille ensemble. Donc, je les, tire, je les laisse tomber ensemble. Voilà, on a fait une diminution. Je fais une maille en l'air et je tourne le travail pour recommencer. Donc, je suis toujours au début du côté diminution du cou. Donc, voilà, à ce, à ce niveau-là. Donc, je vais faire encore une diminution. Voilà. Ici, en bas, j'ai déjà fait une deuxième diminution. Donc, j'ai déjà diminué une deuxième maille. Maintenant, je vais faire une autre diminution. C'est la troisième. Il me restera à faire trois diminutions que vous allez faire vous-même. Donc, voilà. Ici, quand je fais la diminution, vous avez vu comment on a fait pour la fin. Maintenant, le début, on l'a déjà vu, mais on va le faire encore une fois. Donc, je m'introduis, je tire une boucle, je m'introduis. Dans la deuxième main et je tire une boucle et je fais un jeté je laisse tomber les trois boucles donc j'ai fait ma troisième diminution je continue le rond jusqu'à la fin et au retour vers la fin vous, vous vous diminuez encore et en partant encore vous diminuez puis dans l'autre sens aussi d'accord vous vous continuez les diminutions faites des croix comme ça et on se retrouve à la fin de cette diminution voilà j'ai terminé mes diminutions donc maintenant, il me reste à faire une dernière diminution au niveau de l'épaule. Vous vous rappelez, pour le dos, on avait fait cette diminution-là. On avait laissé des mailles et puis on avait travaillé là. Il nous reste un rang encore à faire et une diminution. Cette diminution, elle ne sera pas faite du côté du col, mais côté épaule. Donc pour la petite taille, on doit laisser, ne pas travailler, ou laisser 6 mailles. Donc pour xss S c'est 6 mailles, pour la taille M laisser 6 mailles pour la taille L, 8 mailles pour la taille XL, 8 mailles 2, 3 XL 10 mailles 10. et pour la grande taille 4, 5 XL également laisser 10 mailles laisser 10 mailles mes côtés et manchure hein, ici, donc on va travailler, par exemple pour la taille L moi je vais laisser 8 mailles donc je vais les travailler en mailles coulées je vais travailler 8 mailles en maille coulée et le reste je continue en point de riz. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Donc, ces huit mailles-là, je ne vais pas les travailler. Donc, j'ai fait des mailles coulées. Je continue. Là, je fais une maille coulée pour aller me placer sur la maille à travailler. Donc, j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je suis sur la, la maille où je, je vais travailler, il y avait une bride. Donc, je fais une maille en l'air et une maille serrée. Parce que avant c'était une bride. Là, j'ai une maille serrée. Je vais continuer. Je vais faire... Une bride. Une maille serrée ici. Je continue le point de riz. Et une bride. Maille serrée. Et bride. Sur la dernière maille. Sur ce, on a terminé notre... Le devant. Il faut faire un autre... Voilà, je coupe mon fil et c'est terminé. Donc, voilà, l'autre côté va être fait en vis-à-vis. -vis. Ça veut dire, vous faites, vous avez votre l'autre côté, mais vous faites les diminutions de ce côté-là et le coup de ce côté-là. Voilà, pour moi, c'est déjà fait, donc voilà, voilà, voilà le, le devant. De deuxième, donc la diminution elle est faite de ce côté pour les manchures elle est faite de ce côté et pour le cou elle est faite de ce côté, donc vous avez deux devant l'un travaillé en vis-à-vis, -vis. donc euh, regardez si vous avez l'un, l'un euh, se travaille comme ça, vous comprenez, je sais pas comment vous l'expliquer, mais en vis-à-vis, -vis, si vous faites les diminutions d'un côté, faites-les de l'autre et c'est tout. Donc, puisque le point, la, la, la facilité c'est que le point c'est le même des deux côtés donc vous ne risquez rien même si vous faites, regardez, même si vous faites deux côtés de la même chose le premier comme le deuxième vous n'avez qu'à le tourner et faire comme ça et voilà donc voilà, on a terminé le dos et les deux côtés